Tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous profitez de ce beau temps en ce samedi 6 novembre alors comme vous l'avez certainement entendu notre cher Caligula Manu va faire un discours mardi donc 9 novembre à l'Elysée et il devrait annoncer ma foi des nouvelles mesures hein. et donc euh, en fait, plus pour s'amuser qu'autre chose, j'avais envie de faire un tirage sur ce qu'il va annoncer. Alors, plus pour s'amuser, pourquoi Parce que le connaissant, n'est-ce pas Il ne va certainement pas annoncer la fin des restrictions. Hein Donc, euh, on va partir du principe que ça va être encore euh, des mesures, on va dire, désagréables, qui lui vont très très bien, qui collent au personnage. On sait plus ou moins à quoi s'attendre. Hein on peut avoir plusieurs hypothèses en tête, par exemple... Euh, restauration du couvre-feu, euh, des menaces par rapport à des amendes éventuelles, des restrictions de déplacement, enfin que sais-je. Bon, Voilà, ça peut être un peu tout ça. Peut-être le confinement, mais je n'ai quand même pas l'impression, ou alors partiel. Donc on va un petit peu voir à quelle sauce les Français vont être mangés, si je puis dire. Mais on va le prendre avec humour, étant entendu que de toute façon, les dictateurs n'ont jamais bien fini, n'est-ce pas et que de toute façon son règne est de courte durée donc on va les regarder hein, voilà savoir ce qui sort donc je vais prendre cool hein, et puis euh, bah ma foi on verra bien mardi alors je suis en train de me concentrer un petit peu voilà donc euh, on va déjà s'amuser on va demander à Ali. on va demander au béline est-ce que les est-ce que les mesures annoncées par euh, manu caligula vont être agréables hein, on va vraiment le prendre avec humour aujourd'hui voilà donc on va regarder ou est-ce que ça va être des bonnes nouvelles hein Alors, est-ce que les mesures annoncées euh, donc mardi 9 par Manu vont être des bonnes nouvelles Alors, la coupe, c'est blocage et intelligence. Bon. Alors, ça fait penser à plusieurs choses. Euh... Je, vais, je vais voir après. Parce Il y a plusieurs idées en tête. L'intelligence, ça fait penser quand même aux lois. Donc, des lois qui sont bloquées, donc, par exemple, des mesures qui peuvent être euh, euh, prolongées, ce genre de choses. Ouais, quelque chose comme ça, en tout cas, ou alors des lois pour bloquer. Oui, c'est peut-être plutôt ça, en fait. Alors, on a donc, effectivement, des choses qui vont être mises en place. <rire> bon, ben, bah, écoutez, voilà, hein. bon, vous savez à quoi vous attendre. Hein. Donc, des choses qui vont vraiment être mises en place concrètement. Hein. Ça, c'est des entreprises, donc c'est concret. Avec, vous savez, le marteau et puis euh, les cœurs, etc. Et méchanceté, euh, bon... Ok, on n'est pas surpris, comme je dis toujours. Donc des mesures euh, méchantes. Bon, allez, on va entrer dans le vif du sujet. Donc je prends mon jeu résilio que j'aime bien, qui est tout nouveau. Il y a le jeu saga aussi, mais euh, pour l'instant, je le sens moins bien. Donc je vais plutôt prendre celui-ci. Qui montre un peu des situations de tous les jours. Alors on va essayer de cibler un petit peu. Est-ce que. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des mesures restrictives Donc je pense que la mesure c'est oui, mais. Plutôt, par rapport à quoi exactement hein, Parce qu'on a vu que ça pouvait être plusieurs choses. Donc, je voudrais avoir des informations à ce sujet. Alors, j'ai... Les... Bon, alors, j'ai effectivement, il va y avoir la question des déplacements, ici. Euh, avec des, des disputes ou des conflits ou des discussions. On va voir à ce niveau-là. Parce que là, on a deux personnages qui ne tiennent pas le même langage, hein. Bon, on va regarder. Alors, qu'est-ce que va annoncer Manu au niveau des restrictions Puisque maintenant, on sait que ça va être des mesures désagréables. On va voir quel domaine ça pourrait concerner exactement. Si c'est les déplacements, si c'est les masques, si c'est les amendes. Enfin bref, je ne sais pas. On va voir. On va mettre que quatre cartes pour ne pas se perdre de trop. Alors là, j'ai la fumée. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va être de l'enfumage je vous dis ce qui vient en tête. Hein. On va voir. Là, on a la pomme. Alors que j'avais sorti dans le tirage précédent, euh, dans les prévisions de novembre, d'ailleurs, entre nous soi-dis, j'avais dit je vous dis que ce serait certainement la pilule anti-Covid. Et c'est amusant parce qu'après, je me suis aperçue qu'elle était rouge. Mais alors, rouge, rouge. Hein. Donc, euh, il pourrait y avoir des histoires, effectivement, de, de, de choses à prendre. Alors, soit la pilule, donc le médicament, soit la troisième dose. Hein. C'est vraiment quelque chose que l'on prend. Et donc là, en fait, c'est ça peut être l'enfumage, mais c'est aussi la toxicité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend. Bon, donc, il y a des histoires de médicaments ici ou de doses. Et vous, de toxicité, donc de toute façon, je me dis que c'est pas bon. Hein. Ici, eh ben, vous allez en prendre pour votre matricule, hein, parce que là, il va vraiment vous... vous alors, vous, quand je dis vous, c'est nous, les moutons rebelles. Hein. J'aime bien me caractériser en tant que mouton noir. Euh, voilà. Euh, donc, le mouton rebelle euh, qui est noir... Hein. Par rapport au mouton blanc, hein. il ne voyait pas d'allusion de, allusion de couleur évidemment. Hein. Mais là, il va montrer des gens du doigt en disant euh, « vous n'avez pas été prendre la troisième dose », enfin voilà, ce genre de choses, donc il va faire des reproches. Et là, il va y avoir des menaces. Alors, cette carte-là, elle n'est pas très bien dessinée, je trouve, parce qu'au départ, je croyais que c'était des oreillers, moi. Mais ce n'est pas des oreillers, hein. c'est plutôt des, des grosses pierres, des rochers, en fait, hein, qui sont, vous voyez, qui sont suspendus dans le vide au-dessus. Au euh, bah, au donc, au-dessus des Français, certainement. Donc, il va y avoir des menaces. Ici, donc ici, euh, des reproches. Et ici, des menaces. Et là, la partie médicaments, certainement. Bon. Eh bien, on va les regarder un petit peu plus. Hein. Donc, on va aller... Alors, est-ce que je vais mettre des grandes cartes ou pas Oh, je sais pas, je pense que c'est pas nécessaire, hein, parce que là, en fait, les cartes sont assez parlantes. On va aller recouvrir plutôt. Donc, une, une carte sur chaque. Voilà. Pour l'instant, je sais pas exactement quelles sont les menaces ici. Donc, on va essayer de préciser si c'est plutôt les menaces euh, au niveau de l'argent ou si c'est les menaces... Bon, euh, je crois qu'en en fait, au niveau du pass, j'ai bien compris. 103 e dose, pas de passe hein, c'est ça euh, donc il va sans doute en reparler hein. Je ne pense pas que ce sera comme en Australie où, où on vient chercher les gens chez eux Enfin bon Là ça m'étonnerait quand même hein. On n'en est pas encore là Mais gardez en tête qu'avec euh, ce personnage euh, Il n'aurait pas de scrupule à le mettre en place hein. bon. Alors oui Donc ça va être pareil hein. Pour avoir la liberté Il va falloir en passer par la case médicaments Ou dose Ah il va évoquer les bébés en tout cas, les petits-enfants, puisque ici, ça ressort. Alors, j'espère me tromper, hein, mais il euh, y a quand même le, le, les enfants là. Donc, il va en parler. Alors, il est possible qu'ils disent qu'il va ouvrir justement l'injection aux, aux petits, mais vraiment aux tout petits. Euh, S'il vous plaît, ne le faites pas. Hein. Enfin, bon, je sais que vous êtes intelligent et intelligente, mais euh, ce serait catastrophique. Ici, bon, bah écoutez, oui, il y a des histoires de paperasse ou de loi ou d'administratif. Donc il va bien il va y avoir des mesures, donc des actes ici. Et là, alors ça c'est le repos. Donc ça me fait penser qu'il va y avoir des menaces par rapport à, mise à, à des mises à pied ou ce genre de choses. Mais je ne vois pas trop pour qui, puisque pour l'instant on a certaines catégories de, de populations qui doivent se faire euh, injecter le, la substance, comme on dit. Et on les connaît, hein, euh, je ne vais pas revenir dessus, mais enfin bon, les aides-soignants, les... Que que je soutiens évidemment ici. Vous avez évidemment toute ma compassion et ma solidarité. Donc il y a les aides-soignants, les gendarmes, je crois, les pompiers, etc. etc. Bon, bah, eux, on le sait, qu'il y a déjà de toute façon des menaces d'être mis à pied. Mais par contre, là, est-ce qu'il pourrait y avoir encore une autre catégorie de population Alors ça, c'est important. C'est peut-être simplement une menace de détendre justement cette, cette mise à pied, mettons, cette absence de salaire à tout le monde ici. Je me demande. On va regarder. Parce que les, les, les autres personnes, on sait déjà qu'elles sont de toute façon menacées de perdre leur travail. Alors, pourquoi ça ressort ici Alors, on va regarder ici. On va mettre une carte sur chaque. On va remettre une carte sur la question enfant. Mais enfin, ça ne me plaît pas trop. Hein. Bon, pour l'instant, c'est plutôt la politique vraiment sanitaire qui ressort. Hein. Voilà. Voilà. Pas trop recouvrir non plus parce qu'après le jeu dit n'importe quoi, c'est le problème. Ouais, donc c'est ça. Donc menace par rapport à ceux qui, qui ont résisté à la campagne de communication. On voit, bien, on voit bien deux personnes. Et puis il y a aussi une espèce de, de, de séparation ici. On va dire entre les personnes qui ont accepté la propagande, c'est la personne qui téléphone ici, et l'autre personne qui fait la tête et qui refuse. On peut y voir ça comme ça. Après, on peut interpréter évidemment comme on le veut. Mais ici, il y a nettement quand même une discrimination, donc menace par rapport aux personnes qui n'ont pas accepté la propagande. Et il y a quand même une fleur. Ah, alors là, ce n'est pas la fleur de la paix, mais c'est peut-être comme un cadeau. Alors c'est curieux, parce qu'on était parti sur les menaces. Alors ça va être la carotte et le bâton, je me demande. Quelque chose comme ça. Va-t-il récompenser les gens finalement qui vont, euh, qui vont accepter euh, la troisième dose ou, ou ce genre de choses On va regarder ce que c'est que ça. Alors ici, donc il y a bien les recommandations. Donc c'est ça, hein. Bon, ça va être encore les recommandations pour la, euh, par rapport à la troisième dose, etc. Bon, c'est ça, ça ressort ici encore, Bon, il n'y a rien de nouveau. Et là, vous voyez, regardez, j'ai la menace sur les enfants là. Hein. C'est quelqu'un qui a les yeux bandés. Il y a un couteau juste au-dessus de la tête. Bon. Donc, il y a bien une menace qui pèse sur les enfants par rapport à l'injection. Donc, attention, parents. Ne vous laissez pas faire parce que euh, les conséquences seraient dramatiques. Et ici, oui, donc, il y a des histoires de jugement, là. Hein, on a vraiment une personne qui fait la tête. Hein. Euh, ça fait penser à un tribunal, en fait. Ouais. Donc, là, euh, là ça ne va pas être... Euh, comment dire Ça va être, vraiment pas être sympa, là, hein. C'est comme si, en fait, il allait faire intervenir la loi pour les récalcitrants. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, il va y avoir des textes pour aller convaincre les plus récalcitrants ici. Là, c'est clair et net. Hein. Ouais. Je ne sais pas exactement quoi, si c'est par le biais d'amendes ou par le biais de restrictions. Mais là, on a encore un texte qui va être mis, euh, en, enfin, qui va être mis en place, quoi. Certainement, un texte de loi ici. Bon, on va aller explorer un peu par là. Donc les enfants, on a les, la troisième dose ou le, pour, le, pour avoir la liberté ici. Troisième dose ou deuxième dose ou je ne sais pas. Enfin bref, ici, on l'a ici. Là, la menace, c'est pas très clair. Là, et là, on a un cadeau. Alors, ça se trouve ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est possible. Hein. C'est-à-dire que là, on aurait les menaces. Et là, on aura un cadeau pour ceux qui accepteraient, par exemple. Parce que sinon, les deux ensemble, je ne vois pas trop. Donc, on va remettre une carte là et là. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est un petit tirage. Hein. Alors, cadeau. Mais là, il y, y a vraiment une histoire de récompense. Là. Euh, bah, ça ne m'apprend pas grand-chose. là. Hmm. J'ai plus les loisirs qu'autre chose. On va remettre une autre carte parce que je ne vois pas. C'est les ados, ça, en fait. Hein. Ouais. Alors, à mon avis, on pourrait reparler des ados ici. Et là, c'est quelqu'un qui est dans les transports. Ça ne me dit rien non plus. Il est un peu obscur le jeu aujourd'hui. Ok. Alors, Un cadeau par rapport au transport. Okay. Alors, quelqu'un qui passe la tondeuse pendant que d'autres personnes regardent. Donc, il y en a un qui travaille et les autres gardent. Bon, j'ai l'impression que ça peut être les histoires de travail. Donc, une aide pour l'embauche, par exemple. Mais je ne vois pas trop sinon. Hein. Il y a une histoire de cadeau quand même ici. Et c'est vraiment par rapport à une activité. Euh, on voit qu'il y a des gens ici qui attendent. Qui semblent désœuvrés. Donc, c'est pour ça que ça fait penser à quelqu'un qui travaille ici, les autres pas. Donc, il y a une aide ici. Hein. Et là, c'est les personnes qui sont actives, hein, qui vont éventuellement au travail, au genre de choses. Bon, on va on va considérer que ça va être plutôt une aide une aide pour, euh, pour l'embauche ou genre de choses. Bon, ok, c'est bien possible qu'il en parle aussi. Hein. Alors, ici, il y a bien une pierre qui est mise à l'édifice. Ouais, mais c'est aussi, c'est un mur, hein. C'est un mur qui est construit ici, quand même. Hmm. Donc, il y a bien la notion de barrière ou de limitation. Ouais, donc il y a bien des contraintes. Je vais prendre avec le jeu de haut pour voir qu'est-ce que c'est que c'est encore cette menace qui pèse sur la tête des, des gens, là, avec la question de repos. Donc, il y a bien l'âne et le fardeau, donc c'est bien une contrainte, hein. bon, ça c'est sûr. On met un poids encore plus sur les, euh, le dos des gens, en fait, hein, quelque part. Donc, en fait, là il y a la question de poids ici et la question de poids ici. Donc, c'est bien une contrainte. Hein. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est Bon, il y a les enfants encore qui ressortent, ok, mais ça, à mon avis, elle est là, ici. Je ne sais pas ce que c'est que cette contrainte. Ah, il y a les questions d'enfermement quand même. Oui, il va y avoir une limitation de liberté ici. Ça va être la menace. Et à ce moment-là, limitation de liberté avec effectivement le, la, le, le repos forcé. Oui. Hein, il va y avoir des choses comme ça. Hein. Alors, ça veut quand même penser à une mise à pied, moi. Est-ce qu'il va étendre le, le pass à d'autres catégories de la population Parce que c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Bon, bah, on a bien la discrimination, donc c'est bien ces histoires de passe qui ressortent ici. Hein. On l'a de toute façon, mais ici aussi. Il pourrait, euh, il pourrait éventuellement rajouter des catégories ou bien évoquer ce fait. Hein, parce qu'on a des gens là et des gens là. Bon, en tout cas, ça va être une menace. C'est pas sûr qu'ils le mettent encore en place mais il pourrait très bien tenir un discours de menace en disant que si les gens ne, ne, ne, pas, euh, enfin, pardon, ne prennent pas la troisième dose ou euh, ne se font pas euh, injecter le truc, là, eh bien, il pourrait à ce moment-là, étendre le, la mise à pied à d'autres catégories de population. Ça me fait penser à ça, moi. Alors, j'ai dit qu'ici, il, il allait y avoir une loi, certainement. On va essayer de voir ce que ça peut être. Parce que là, autant là, c'est une menace, mais autant là, il y a des actes. Il y a vraiment les paperasseries, la bureaucratie ici. Et toujours par rapport à des gens qui sont coupables. Évidemment, nous, les, les moutons noirs, n'est-ce pas Enfin bon, je suis un petit peu à part parce que vous savez qu'ici, on n'a pas de passe. Alors je le dis et je le re-redis euh, parce que j'en ai marre qu'on me dise qu'il y a un passe en Allemagne. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas de, de, de petits carnets comme vous, euh, euh, voilà, euh, qu'il faut demander. Non. Par contre, c'est vrai que... Bah par exemple, je vais aller au cinéma parce que, bon, une fois tous les six mois, quand même, quoi. Hein de temps en temps, j'aime bien y aller. Euh, donc là, oui, c'est vrai que je vais faire un test antigénique qui va coûter, je ne sais pas, 15 euros 20 euros. C'est un vrai budget, maintenant, d'aller au cinéma. C'est vrai. Bon, bah écoutez, euh, de temps en temps, hein, voilà. Une fois tous les six mois, ce n'est pas trop quand même. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, oui, au cinéma, il faudra que je montre le papier avec le résultat du test. Mais vous voyez que c'est un papier, ce n'est pas le pass. Hein donc, ça reste sporadique. Voilà. C'est ça que je voulais vraiment vous dire. Sinon, le, le, on n'a pas de passe pour aller euh, faire les courses ou aller sur le marché. Euh, et Les gens n'ont pas de masque, d'ailleurs, non plus. Quand c'est un marché à ciel ouvert, euh, vous êtes libre de mettre votre masque ou pas. Il n'y a pas de, de directive. Vous pouvez aller, pareil, euh, faire vos courses. Il faudra juste mettre le masque. Mais encore une fois, il n'y a pas de passe, ni dans les centres commerciaux, ni ailleurs. On a, on a simplement la nécessité de présenter, donc comme je vous le dis, le résultat d'un test antigénique. Quand vous allez au cinéma, au restaurant, dans les salles de sport euh, Dans les musées, je ne sais pas. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment les lieux de, euh, de ce que je viens de vous citer. Donc, c'est relativement calme, quand même. Hein Et puis, encore une fois, dans les collèges, dans les lycées, il n'y a pas de masque. Chez les petits, je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'il l'aient mis, quand même. Voilà. Bref, je referme la parenthèse. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'on vous dit en France. C'est énervant. J'ai l'impression qu'on vous dit n'importe quoi. Maintenant, il est possible qu'à la frontière... Euh, euh, on demande effectivement aux frontaliers de, de montrer euh, un pass ou ce genre de choses. Ça, c'est possible. Hein. Mais sinon, en Allemagne, on n'a pas de passe. Voilà. J'insiste. Alors, je refais la parenthèse et je. Re... Pardon d'avoir été un petit peu longue, mais bon, j'en ai marre à chaque fois d'expliquer. Hein. Euh, moi, j'y vis en Allemagne. Alors, euh, quand même, je sais un petit peu comment ça se passe. Bon. Alors, on va regarder ce qui va être pondu comme loi, là. Parce qu'il y a quand même un texte ici. Et puis, alors, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas content. Hein. Donc, il y, a, il, y a, il y a vraiment un texte désagréable. Qu'est-ce qu'il va nous mettre comme en place ici Alors, ça, ça peut être les histoires de masques. Euh, ouais, mais bon, il n'y a rien de nouveau, hein, j'ai envie de dire. On va essayer de creuser par là. Parce que le masque, pardon, je ne vous ai pas bien mis la carte. Le masque, il est déjà, donc euh, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Qu'est-ce que c'est que cette... Cette loi qui va être mise en place. Donc, ça va bien être communiqué. Oui, donc, on a compris. Oui, hein, il va y avoir une communication. À mon avis, le, peut le plus important, c'est là et là. Alors, hein, qu'est-ce que ça va être, cette loi qui va être mise en place euh, alors, Ça fait penser quand même, pareil, à des histoires de... Euh, alors, pas de confinement, mais de quarantaine ou ce genre de choses. C'est curieux. Ouais, alors c'est par rapport à un lieu où il faudra aller se cacher, ce genre de choses. Ouais, et là, vous avez les gens qui sont dans l'ombre. Hmm. Bon, il y a quelque chose ici par rapport à une cabane. On verra ce que ça va nous annoncer. Alors, soit c'est la quarantaine, soit c'est effectivement la, la nécessité de s'isoler. Pour une raison, pour une autre. En tout cas, il y a quelque chose ici. On va demander si c'est les histoires de, de, de quarantaine. Oui, alors il y a toujours un groupe de personnes, donc ça pourrait être ça. Hein. Mm. Bon, ben, j'en saurais pas plus. On va demander une dernière carte, euh, savoir un petit peu comment le jeu euh, perçoit euh, notre Caligula national, n'est-ce pas Quelle est la, la, la carte qui pourrait le caractériser Je vous dis, aujourd'hui, on y va un petit peu euh, avec l'humour, parce qu'il faut quand même rire de tout ça. Euh, voilà, je sais que la situation est difficile, mais d'un autre côté, c'est tellement aberrant que... Pff, il faudra bien que ça se finisse, quoi. Moi, j'imagine pas que la France devienne comme l'Australie. C'est impossible. Ou alors, les gens sont devenus complètement idiots. Enfin, <rire> Par pas. la France, c'est un pays de liberté, là. Maintenant, euh, euh, il va falloir vraiment se réveiller. Je ne parle pas pour vous, parce que je sais que la plupart d'entre vous vont manifester. Mais les gens, là, s'ils si, ne si vont pas se bouger un petit peu euh, le popotin, si je puis dire, ma foi, euh, risquent d'avoir des mauvaises surprises. Je ne peux pas m'imaginer quand même que la France devienne une dictature. Bref. Euh, J'espère vraiment qu'avant ça, euh, il y aura un réveil. Alors, comment est-ce que le jeu va, pourrait me caractériser notre chère Manu, n'est-ce pas C'est ironique. Voilà, alors, une carte à son sujet. Bon, bah voilà. Donc, euh, <rire> comment est-ce qu'on dit déjà, tant euh, va la cruche à l'eau, hein, qu'à la fin elle se casse, n'est-ce pas Donc là... Attention, mon cher Manu risque d'être broyé sous l'espèce de, de, de falaise là, qui va le tomber dessus. Donc il va pousser quand même le bouchon un peu trop loin et il y aura des conséquences. Allez, je sens que vous êtes en attente. Alors je vais mettre une seconde carte hein, parce qu'on aimerait bien quand même qu'il ait la, euh, la, conséquence, ou la, comment dire, la conséquence de ses actes. Hein. On aimerait bien quand même qu'il y ait le retour de, le retour de bâton. Oui, bon bah c'est lui là, hein. d'ailleurs il a un peu la, la coiffure, ici, ouais, Donc euh, je vois quand même faire la tête. Hein. Alors on va en mettre une troisième, parce que trois c'est un bon chiffre. Ouais, bon, ok, bah, il est dans une situation d'équilibriste ici, qui est dangereuse, parce qu'il y a quand même des chutes d'eau qui est juste à côté. Donc je vous dis, il hein, y a une espèce de danger quelque part. Je sais, je vous l'ai déjà dit dix euh, mille fois, alors je ne suis pas la seule non plus. Bah, mais vous savez, en fait, il est né en décembre. Et il faut savoir que souvent, euh, au moment de l'anniversaire, un peu avant, un peu après, on a des événements qui arrivent. Hein. Vous réfléchirez, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Mais c'est une période qui est très importante, l'anniversaire. Euh, et donc moi, je ne serais pas étonnée quand même que ce que j'ai vu pour lui, il y a déjà bon, plusieurs mois, finalement, se réalise eh bien, plutôt en décembre. Notamment ceci-là. Il a quand même des sales aspects en astrologie. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas, mais enfin bref, c'est pas possible qu'il continue à s'en sortir hein. sur le long terme, ça m'étonnerait. Bon voilà. Donc le jeu me dit quand même que euh, attention pour lui. Hein. Là, il va être mis à l'index et là, il est dans une situation périlleuse, mais il ne s'en aperçoit pas. Voilà. Sur ce, Jésus, c'était un bon week-end. Je vais me préparer pour mon test antigénique. Bon, ils sont sympas chez nous, hein. ils y vont tout doucement. Hein. Donc franchement, il n'y a pas de danger pour les tests antigéniques. En tout cas, je ne ferai jamais un test PCR et je vous déconseille aussi de le faire. Ça peut être dangereux, mais ça, vous le savez déjà. Résistez, tenez bon, pensez positif. Euh... Pensez éventuellement à souhaiter... Alors, ne, ne souhaitez pas de mal à Manu parce qu'il ne faut pas. Par contre, vous pouvez quand même souhaiter qu'il y ait une justice en ce qui le concerne. Ça, c'est correct. Vous pouvez quand même qu'il y ait justice par rapport à ces actes. Euh, parce que ça, vous restez neutre. Et que dans ces cas-là, eh bien... Euh, euh, J'étais en train de regarder quelque chose. Et, et que dans ces cas-là, ça peut marcher. J'étais en train de regarder quelque chose. qu'il y avait quelque chose là. Je n'avais pas vu sur cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une espèce de truc là. Euh, à côté du personnage. C'est comme s'il y avait quelque chose d'invisible ici qui est dans la peau du personnage. C'est très curieux. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas bon. Hein, donc là, il y a, a l'invisible qui va, à mon avis, euh, intervenir. Allez, on va y croire. Bon, bah écoutez, restez positifs. À bientôt pour un prochain tirage. Et puis, euh, voilà. Merci encore de votre fidélité et de votre gentillesse. Au revoir.